Bonjour, Christian Hils, donc, je travaille à Territoire Habitat en tant que responsable de la cellule énergie, euh, donc chargé de tout ce qui est chauffage collectif, chauffage individuel, et puis aussi du développement des, des innovations qui peuvent toucher le logement social. J'ai participé à cette euh, formation du CAREB sur la saison 2018-2019 et ça m'a permis euh, de découvrir, euh, d'améliorer mes connaissances techniques, théoriques, donc Sur l'aspect technique, euh, sur les mises en œuvre des isolants, des systèmes de chauffage et sur la partie euh, théorique, tout ce qui est analyse d'audit énergétique, études thermiques, et puis être plus critique par rapport aux au remises de ces documents, au bureau d'études, euh, voilà, la mise en œuvre du chantier.